Je suis euh, sociologue euh, voilà, et je m'intéresse à la gérontologie depuis en gros euh, 35 ans. Euh, C'est un lieu qui m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, parce qu'il n'y avait pas de, véritablement de sociologue de la gérontologie. Et on s'aperçoit que tous les sociologues de la gérontologie, enfin qui se disaient gérontologues euh, il y a 30 à 35 ans, ne sont plus devenus des gérontologues, sont devenus des sociologues des modes de vie, des, euh, de l'urbanisme, etc. Bon. Aujourd'hui, euh, je pense ne pas avoir fait d'erreur en me disant euh, gérontologue et sociologue dans la gérontologie. Autrement, il y a très peu de choses à dire pour ce qui me concerne. Donc, Sylvain Condanque, je suis effectivement directeur d'établissement. Euh, j'ai une formation euh, d'origine d'expert-comptable et après j'ai fait l'école à santé publique de Rennes. Je suis directeur d'établissement depuis plus de 17 ans aujourd'hui. Et euh, ce qui m'a motivé de rentrer dans le, dans le secteur médico-social, c'est vraisemblablement euh, mais quelque part ce que j'ai vécu entre guillemets dans ma jeunesse. Très attaché effectivement à mes grands-parents. Et j'avais deux grands-parents et les parents de mon père étaient en maison de retraite, ce qu'on appelait donc inconsciemment, ça m'a permis de comparer le domicile récemment et la maison de retraite. Et c'est vrai qu'autant j'avais beaucoup de plaisir à aller voir mes grands-parents qui vivaient chez eux, autant j'avais quand même beaucoup de difficultés à aller voir mes grands-parents qui vivaient en maison de retraite. Et à chaque fois que je revenais, j'étais triste. L'ambition que j'ai eue d'épouser ce secteur des personnes âgées, je suis persuadé que ce qui a joué aussi, c'est de me dire il y a quelque chose à faire. Je crois que le terme espoir euh, s'appuie euh, sur une sorte, non pas de révolution, mais en tout cas de révision de l'ensemble de ce qui est fait jusqu'à présent. Euh, L'ouvrage met en évidence euh, l'idée que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en ce qui concerne l'espoir des professionnels euh, reposait sur euh, à la fois la formation et une amélioration euh, financière. C'est-à-dire qu'on mettait plus d'argent pour chacun et on augmentait les salaires. On s'est aperçu que finalement, globalement, bien sûr, ne rentrons pas dans les détails, mais globalement, cette approche financière n'était pas le moteur essentiel, même si c'était un bon moteur, <rire> n'en doutons pas, mais ce n'était pas le moteur essentiel. Par exemple, si vous mettez une aide-soignante en gynéco ou en, ou en cardiologie et que vous lui proposez à côté la gérontologie, au même salaire, elle va aller plutôt en euh, gynéco ou euh, cardiologie euh, qu'en gérontologie. Donc c'est bien l'image de la gérontologie qui pose une difficulté. Et c'est là-dessus que euh, cet ouvrage s'interroge sur les questions de représentation que l'on peut avoir de, euh, la, euh, de la gérontologie et que l'on puisse améliorer les, les recrutements, euh, le quantitatif en quelque sorte, mais aussi le qualitatif. C'est très simple. Euh, confinement, temps, euh, beaucoup de temps euh, disponible, et euh, les médias qui passaient en boucle, la problématique des EHPAD. Tout ça m'a fait réagir dans ma tête et tout ça m'a amené à, à prendre ma plume, si je puis dire, et à, à écrire sur, euh, effectivement, les EHPAD, de par la souffrance que le personnel, euh, bien sûr, vivait, mais aussi, je trouvais que c'était... Euh, finalement exagéré de la part des, des médias qui ne mettaient en avant que ce qui n'allait pas dans les EHPAD. Et j'ai trouvé obligatoire, dans ma tête, c'était obligatoire de mettre en avant tout le boulot que faisaient les professionnels dans les EHPAD. Et avec aussi, pas citer un exemple, mais quelque part faire partager aux autres ce qu'on vivait ici en toute humilité. Et il y a aussi la notion aussi de, de reconnaissance du, des professionnels et ce paradoxe français où, effectivement, les EHPAD ont une très mauvaise image au niveau de la population. Par contre, les professionnels qui y travaillent ont une très bonne image. D'où le distinguo qu'on a fait dans cet ouvrage avec Richard sur la reconnaissance du travail et la reconnaissance au travail. Notre ouvrage se focalise sur l'idée qu'il existe des outils nouveaux qui sont à mettre en place et qui peuvent... Euh, plus prendre en considération euh, l'idée que euh, le personnel a quelque chose à dire. Alors bien sûr, il n'y a pas tout à dire, hein, il y a quand même une direction, fort heureusement d'ailleurs qu'il y une direction, mais pour autant, il peut avoir quand même des, des choses à dire et il serait peut-être plus à écouter, quel que soit son niveau d'intervention. Et donc c'est cette coordination entre les différents euh, euh, métiers, et qu'on essaye de mettre en place et de voir en quoi tout cela peut déboucher sur euh, un nouveau management, en quelque sorte, de, de, à l'intérieur des établissements. Le fait que cet ouvrage-là ait retenu l'attention de, de Dominique Libaud et de Michel Afourcade, je dirais que ça en fait euh, un intérêt certain. Parce qu'on peut le dire, moi ça avait beaucoup de fierté qu'on qu a reçu le fait que l'un et l'autre se positionnent l'un au début, l'autre à la fin. Finalement on démarre l'ouvrage avec l'un, on le ferme avec l'autre, et aujourd'hui c'est quand même deux personnalités dans le secteur de la, de la gérontologie, c'est une évidence. Et quand vous en avez un qui dit que, Michel Afocat dit que s'il avait quelque chose à retenir... C'est le combat qui est mené dans cet ouvrage contre les fausses idées, etc., etc., et que c'est un livre qui apporte des solutions. Et que quand Dominique Libaud dit également que les thèses évoquées dans cet ouvrage dépassent largement la simple notion de management, c'est vrai que je trouve que ça, ça donne envie d'aller plus loin dans cet ouvrage. Ce, cet ouvrage euh, s'adresse, euh, je dirais, à plusieurs types de, de, de, de, de lecteurs, on va dire. Je pense qu'il y a le lecteur averti qui connaît le secteur, qui va trouver à l'intérieur de cet ouvrage euh, des concepts, mais également euh, des clés et des exemples concrets. Après, cet ouvrage s'adresse aussi à une catégorie de la population qui a entendu parler des EHPAD en permanence, et le titre peut interpeller aussi. Et ce titre qui peut interpeller peut aller capter des, ben, des lecteurs qui, puissent, qui, qui ont envie, effectivement, d'aller voir ce qui se passe un peu, de façon concrète, dans le monde des EHPAD. Puis ça peut aussi, et je l'espère, aller capter euh, des, des, des, des aidants, c'est-à-dire euh, des personnes qui ont leurs proches en maison de retraite, et les rassurer un petit peu quand même. Et puis j'espère, et c'est surtout à eux que je m'adresse, tous les futurs professionnels. Si, euh, si, on a, si on pouvait réussir quelque chose avec cet ouvrage, ça serait de rendre attractif le secteur des EHPAD et que grâce à cet ouvrage, il y a des professionnels qui ont envie d'y venir, mais surtout envie d'y rester.